Aujourd'hui, on va tester du jeu de bagnole. Et pour ça, on a fait appel à un expert en pilotage sécurisé. <rire> Salut les tarlous. <rire> euh, c'est pas vous le pilote d'habitude Si, si. Et aujourd'hui, c'est pas vous le piloteur. Si. Mais je vais pas atterrir. Là, pour Road Fighter, c'est parti, mais là c'est la démo. T'as commencé là Ouais. Ah bon. merde, faut faire start. Alors, level le 1 ah, a que deux level, niveaux level, en level. fait. C'est un jeu. Euh, avec... ah, une grande le... richesse. Ouais. C'est parti, le... bah, déjà level 1. Ouais, on va commencer par le 1. Si tu arrives à appuyer sur start, c'est parti. A ou B, une oh. chance sur deux. Tous les mecs ont la même couleur, sauf toi. Ah, <rire> ah Ça y est, j'ai trouvé le bouton d'accélération. Allez, c'est parti. ouh quelle vitesse. 220 km heure, attention. Ah, Et là, ce là, bruit, je... c'est la télé qui déconne ou c'est le moteur Ah, je crois que c'est le bruit du jeu. C'est ça, il faut que tu le touches, ça. Oh, ouais. Voilà, ouais. Ah ouais. Oh là, il bouge forêt. Il y avait quand même une sensation de vitesse très impressionnante. Ah, ouais, je... Alors, je faut surtout pas, pas regarder les arbres défiler à gauche, parce que ça fout la gerbe, les décors. Ouais. Ah, merci, madame, il y a. Des... Il y a des virages dans ce jeu, ou c'est tout droit tout le temps Ah, ah. Oh, putain Ah, oh. ça, a été, ça a été tourné à Paris. périph. <rire> ouais. C'est beau. Putain, ils auraient pu mettre de la musique quand même, là, parce que... Donc ça, faut absolument le toucher, ça, alors. Oula, c'est quoi ce merde, là C'est super, super mal, ou quoi c super K, comme caca il est tout brun. C'est super caca. C'est linéaire comme jeu, vois. Hein. Ah ah, une arrivée Allez, allez C'est des bruits de dérapage, ce qu'on entend, hein. <rire> là Ça, c'est le fuel qui descend trop vite. Ouais. Le fuel, ça fait un drôle de bruit, quand même. Oh Victory the bah, bon. ouais. Oh, c'est pas Oh, qu'est-ce que c'est que ça Un oiseau Un avion Une fille Non. C'est super caca! Super, caca! Jusqu'à maintenant, euh, on a vraiment l'impression d'avoir affaire à un expert. Mais, euh, Mais si oui. cette impression change, il euh, y aura un gage. Ça. Ah merde, je pas accélérer! Ah, ah, ah putain! Oh, il est mort! <rire> Pour la leçon d'aujourd'hui, les consignes sont simples. Rouler en paix, roulez en sécurité et roulez responsable bien sûr. Et on est parti Yaha Vous avez vu les gars, ça c'est du virage En paix, en sécurité et en toute responsabilité bien sûr euh, Bon bah voilà dès, dès le niveau 2, ça y est, euh, le mec il arrive déjà plus. Ouais, ouais mais c'est de la triche quoi, c'est pas, pas humain, hein. il y a une rangée de voitures dès le début quoi. Putain, il... Ah il y a aussi des flaques d'huile, ouais. C'est logique. Ça a été définitivement souvent, tourné quoi. en France, ouais, ouais. <rire> On reconnaît la qualité des autoroutes oh, ouais, en France. Tu sais ouais. qu'en Belgique aussi, c'est pas humain. Hein. En Belgique, euh, Belgique euh, ils passent leur temps à manger des frites au lieu de. Euh, un camion. Il est beau. Vous pouvez pas rentrer dedans Il est magnifique ce camion. Tu sais comment tu ah ouais, c'est un clin d'œil à K2000 pour ouais. aller se garer ah. dans le camion. Oh, mais, putain là. Oh putain Ouf. Ah, Ouais, ouais. Le mec a 220 sur une flaque d'huile, il dérape un petit peu, mais ça va. Ouais, facile quoi. Ouais, il il se il prend, est... Pas trop mal, mais il te reste. Ah, et il a tué bon une bagnole, et c'est cool. Genre il fait une queue de poisson, il a rien et l'autre. Oh putain, oh putain. Oh, oh, oula vache. Oh putain. Au niveau sonore c'est vraiment minimaliste. Quoi Ouais, ah, graphique ah, aussi. Ah hein. je crois que c'est pas bon quand on entend le. Oh Ah bah C'était pas un hamburger ça C'était Hamburger, il était pas rien. mort. Ah déjà Game Over Ah bah c'était rapide hein. C'est cool. C'était cool. bien. 91 ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être quand même te mettre un gage parce que sinon euh... non, Là, non, moi j'ai ouais, pas pour toi mais j'étais un petit peu déçu par la performance donc euh... ah, arrête, toi, je m'attendais à un meilleur pilote pour la première fois euh... bon, on va essayer de te mettre plus en condition plus euh, en situation d'un vrai pilote euh... des sensations de vitesse quoi on va faire ce qu'on peut Putain, le départ loupé. Ah. Alors c'est une ah, voiture décapotable. Ça se voit pas, mais. Oh. Ah. c'est l'automne, il y a des feuilles, il y a des feuilles qui volent. Ah c'est en vent de face là. Oh la vache. Ah les sensations de vitesse, c'est impressionnant. Hein Putain, lui ah ouais, Tu arrives mieux là comme ça ou pas là Putain, c'est mieux que la est, qu est au maximum Ouh la vache Pas encore Allez, allez, il faut accélérer encore plus Ah, ah super cas, arrive Et le... le premier le au moins le... Ah putain ah, Vite Vite Vite Ah merde ah, Oh J'ai le couille Yes Eh hey, Alors meilleure performance hein. 224 km /h. Allez c'est parti pour le deuxième niveau Je Ah traîne... c'est parti Je ne peux point attendre bon, On y va Ah, ah putain Ah lâche ah, ah, ah, C'est plus dur hein. Je répète oh, la vache Allez vitesse de pointe Ah oh, putain Ah oh, putain les vieux c'est les pires On joue aussi Ah oh, ça va pire Ah on va faire le c'est la chute des feuilles là, il y en a plein qui... Ça glisse non Ah bah alors là... <coughs> Allez Oh putain Ouf, Le flaque d'huile oh Ah putain non T'es mort, t'es nul. J'étais pas loin là Allez Ah putain, c'est la fin, merde mieux. Putain Rentre dans, dans le camion Ah oh, non Allez, Ah la flaque d'huile maintenant